Je suis sûr que vous avez entendu parler de donner naissance à l'étranger pour obtenir un passeport, une résidence, pour diversifier sur le plan géographique. Différentes bases sur différents continents. Mais quel pays choisir et bien, Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi le Mexique. Et je vais vous montrer en exclusivité des images de l'hôpital que nous avons choisi. Et ça fait directement lien avec la première raison pour laquelle nous avons choisi le Mexique, c'est-à-dire l'infrastructure. Les hôpitaux ici sont de très bonne qualité sur des standards américains. Je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo à quoi cela ressemble. Je vais vous parler des prix que vous ayez un aperçu global avant de pouvoir vous aventurer sur une naissance à l'étranger, sur du birth travel, comme on appelle ça. Bonjour, ici Romain Armato, je suis le PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à optimiser votre fiscalité, investir à l'étranger pour diversifier votre patrimoine et instaurer un mode de vie international, je vous invite à aller sur lifeinvest.au. Comme j'ai commencé à te le dire, on a choisi le Mexique pour des sujets d'infrastructure, pour des raisons d'infrastructure, pour l'hôpital, mais aussi pour ses avantages en termes de géodiversification. Ça permet d'avoir résidence permanente à l'étranger pour les parents qui donnent naissance à l'étranger. Ça permet d'avoir également résidence permanente à l'étranger pour les grands-parents. D'accord Sans compter eh bien, la double nationalité du petit qui aura nationalité mexicaine plus française, à certaines conditions bien sûr si c'est bien fait. Et ça permet d'être protégé sur le plan géographique et d'échapper à l'hiver français, européen, en étant certain d'arriver à la douane, enfin à l'immigration, et en étant accordé un, un séjour, un séjour long terme, enfin sans durée de, de temps, puisqu'ici la problématique est qu'on peut, on peut être une fois arrivé à l'immigration uh -huh. uh -huh. uh -huh. refuser l'accès à 180 jours. Alors, ça dépend. Il y a un séjour sans visa de 180 jours, mais qui n'est pas automatiquement autorisé par par l'administration. D'où l'importance d'avoir sa carte de résident permanent et ce qui permet un accès sans limite de temps pour travailler et y vivre. C'est safe, contrairement à ce qu'on peut dire, à, à, à comparaison égale sur certaines villes des États-Unis, sur certains États des États-Unis, il, il y a un taux d'homicide qui est, qui est euh, équivalent ou moins ou inférieur en, en, des, en fonction des, des régions au Mexique. Hein, sur la Riviera Maya, par exemple, euh, tout ce qui est Playa del Carmen, Cancun, c'est assez safe, on est encadré. Il y, a, il y a des systèmes en place qui font que les touristes sont, euh, sont bienvenus. Euh, le pays est aussi dans une optique d'attirer les talents étrangers, les capitaux étrangers en, en étant plus relax, euh, sans mettre en place de, de passeports de santé suite aux événements de 2020 euh, et, euh, et ne font pas la promotion, par exemple, de, de vaccins pour, pour, pour les enfants, etc. En tant que parent, j'apprécie Tant qu'homme souverain, j'apprécie également hein, de se situer là où on est libre euh, de, de penser, de faire et, et, et de dire euh, ce qui est en accord avec nos valeurs. Donc euh, le Mexique, ça fait partie de ces destinations-là. Hello, hello. <rire> Contrairement à un pays, par exemple, comme l'Argentine, qui, euh, bah, qui a subi d'énormes restrictions de liberté euh, suite aux événements de 2020, on, a, on, avait, on avait pensé à l'Argentine parce que le coût de la vie, c'est gratuit là-bas quasiment avec ce qui se passe avec la, la monnaie locale, mais, mais n'est plus un pays libre selon mes définitions Life Invest. On a également pensé au Brésil, par contre Brésil plus craignos, plus cranios. Certains diront que c'est kiff-kiff par rapport au Mexique, mais les, les actes de violence sont plus développés. Euh, tu auras plus de chances de te faire arracher ton téléphone au Brésil par, par, un, par un random dans la rue au Mexique. Euh, beaucoup d'homicides également euh, au Brésil. Et un avantage dont je oublié de te parler, c'est qu'avec avec une résidence permanente au Mexique, tu as le, le potentiel d'avoir la citoyenneté mexicaine. Tu peux lancer la procédure de double citoyenneté, de citoyenneté mexicaine. Après deux années de résidence permanente, euh, faut-il encore pouvoir passer un test de langue en espagnol Moi, je parle l'espagnol en tant que français, on, on a étudié l'espagnol à l'école, donc tout va bien. Au Brésil, il faut parler brésilien. Donc pour moi c'est un nono. J'ai pas l'intention d'apprendre le brésilien non plus. Donc voilà en termes d'options c'était plus judicieux de choisir le Mexique pour des raisons d'infrastructure et stratégique et de sécurité également. Allez on est sur le trajet là. On va en direction de Costa Med C'est l'hôpital dans lequel tu m'as donné naissance. Costa Med, How, how what was your first impression about Costa Med? Uh, It's clean and uh... My doctor, he looks professional. English speaking? Yes. Donc elle dit que son docteur est professionnel, qu'il parle anglais, très très importante, bien sûr, quand tu donnes naissance à l'étranger, il faut que tu comprennes ce qu'on te dit, d'accord? Et uh, mon épouse qui parle russe se sent à l'aise puisque le docteur en question accompagne des russes à donner naissance ici au Mexique. Il faut savoir qu'en Russie depuis les événements et également viennent ici au Mexique pour sécuriser une nationalité, pour sécuriser un pied en dehors de la Russie. Et ben, ah, aussi pour le Mexique, on a choisi ça parce que dans les pays du Sud, l'Amérique du Sud, généralement, ils choisissent le, la césarienne. Dès qu'il y a un petit quelque chose, ils, ils facilitent la vie, ils choisissent la césarienne. Nous, ce qu'on veut, c'est bah, c'est du naturel, c'est par voie basse. Euh, le médecin avec qui on travaille là, et favorise les, les, les naissances naturelles donc ça c'est un, un argument en plus et c'est pour ça que les russes comme disait mon épouse tout à l'heure euh, font confiance à ce médecin là donc euh, il a d'excellentes de, notations et on fait partie de, de certains groupes euh, Telegram notamment euh, des groupes d'échange hein, qui font la même démarche que nous et qui disent du bien de ce docteur donc euh, on choisit ce docteur là on lui fait confiance et se dit si tout va bien et là on est en direction de l'hôpital pour payer pour payer l'hôpital il va y avoir trois paiements à faire deux paiements indispensables le premier paiement pour l'hôpital le second pour le docteur et ensuite pour euh, le doula, it's like, uh, doula it's like, uh, ensuite pour la doula si on veut c'est additionnel c'est une personne qui accompagne c'est une euh, je sais pas comment on dit ça en français mais c'est une aide, comme une aide soignante en fait qui se déplace lorsque les contractions euh, commencent, se déplace à domicile et là pendant toute la, la pendant tout le tout le delivery process et, et s'assure que on ait les bons réflexes au bon moment euh, et, et facilite la chose. On montre des images du trajet. C'est le Mexique qui fait chaud. Regarde, on est au mois de on est au mois de décembre, presque il fait 30 degrés. <rire> 30 degrés almost December. Oh yeah, so amazing. this is one of the big benefits. That's, that's, that's la, ça va être la base la base hivernale Just ici. So <rire> Juste en robe tranquille des conditions optimales, voilà. c'est le, le, le but. avec Tous les systèmes qu'on a mis en place avec Life Invest, ça nous permet cette flexibilité, l'opportunité de développer dans le monde entier en, euh, en mettant en place euh, ce type d'action qui ajoute davantage de liberté et qui nous permet de, de, de voyager en homme souverain d'un continent à l'autre sans limite de temps hautement recommandé à toute personne qui, qui s'est préparée à le faire et qui a l'ouverture d'esprit pour s'offrir ce, ce type d'expérience de vie. Allez on arrive à l'hôpital My friends welcome to the Custom Man. Thank you. Uh -huh. Thank you sir. Thanks Thank you all. Have a good day. bye. bye. Autre avantage, les gens sont souriants, ils sont dans une optique de partage, ils disent bonjour, merci, au revoir, comment tu vas Ils félicitent lorsqu'ils voient le, le petit bidon, ça change la vie, honnêtement ça change la vie. Je, je retrouve cette, euh, ce côté euh, chaleur humaine qu'on qu a perdu euh, quand on s'est installé en Estonie. Donc euh, c'est vraiment apprécié, c'est la cerise sur le gâteau, c'est toujours bon d'avoir du service. Et ici, euh, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de touristes du monde entier, hein, euh, des États-Unis, du Canada, euh, d'Australie, euh, d'Allemagne, d'Europe, ils sont, ils sont très orientés service pour les expatriés et ça, c'est du 10 sur 10, on apprécie. ok donc on vient de faire le point rendez-vous de routine plus tour de l'hôpital hein, pour apercevoir l'environnement pour savoir comment euh, euh, sont organisées les chambres et, et la pièce principale pour, pour délivrer euh, de... donc là ils ont fait un check 44 euros pour le, le check. Le check Mensuel. Once meeting once a yes. meeting already. On a eu un rendez-vous déjà, là c'est le second. Donc 44, euh, 44 euros au taux de conversion actuel. Et, et, et, et pour l'hôpital, ce sera 18 500 pesos. 18 500 Which is in euro, nine, 900 euros. Euh, 900. 18 000. 18 200 donc 18 200 mexican pesos ce qui équivaut à 902 et ensuite on aura le, le docteur également à payer avec oh, et avec césarienne c'est différent c'est 24 400 ce qui équivaut à 1200 euros et il va payer et le médecin qui va bah, superviser l'ensemble qui sera là pour le jour J, c'est 1139 euros, soit 23 000 mexicains pesos à l'heure à laquelle on fait cette vidéo. How do you, what's your, uh, your feeling? Huh? What do you think about this place? Uh, should go smooth, a lot of people around, uh -huh. and uh, yeah, I know that if I come in the night, there is people. Ils peuvent me vérifier, mon docteur est toujours sur le téléphone, pour qu'il puisse l'appeler, si ce n'est pas la nuit. Oui, je me sens bien. Et si ils ont des transports à une autre ville ou à un autre hôpital, ici, je me sens bien. Donc si, le, <coughs> si le, le, notre fils décide d'arriver en plein milieu de la nuit, elle a le numéro de téléphone du docteur qui a son, numéro, enfin son téléphone à portée de main et peu importe hein, si c'est jour, nuit, c'est l'enfant qui décide il sera, il sera sur le qui-vive et, et elle semble être à l'aise euh, du personnel, comme tu as pu le voir dans les, dans les images précédentes et du personnel de partout l'hôpital est bien configuré ah, You said you, you are comfortable with that hospital les bonnes dans le plan donc so à uh, Cancun, il y a une meilleure option mais j'aime la ville ici et je me sens plus relâchée donc j'ai mieux choisi Ok, donc le out of 10, qu'est la note 6, peut-être 6 6 sur 10 pour la qualité de l'hôpital contrairement à un hôpital qu'on a vu dans la ville de Cancun 8 Et à Cancun c'était 8 sur 10 mais le problème c'est que, comme elle vient de le souligner, à Cancun on se voit pas du tout y vivre tandis qu'à Playa on se voit y vivre l'environnement est meilleur pour nous, pour elle donc en fin de compte l'arbitrage est simple on préfère euh, descendre en gamme même si tout est euh, carré disons pour, pour donner naissance euh, et profiter d'un cadre de vie meilleur plutôt que d'augmenter en gamme d'hôpital mais de vivre dans une ville de merde et Cancun honnêtement je sais pas si tu as déjà essayé mais trop grande ville, difficile de se déplacer faut une bagnole, bref c'est trop c'est trop peu trop... l'accès à la plage doit se faire en taxi 25 minutes 25 US dollars pour faire l'aller, le retour, bref c'est un, un attrape-touriste tandis qu'à Playa tout, tout se fait à pied donc, on valide, on valide plein à d'El Carmen et c'est pour ça qu'on choisit euh, cet, cet hôpital euh, qui fait le cœur. Anything else? Uh, what could make it a claim mm for -hmm. example? From six to be more A bigger room for delivery. Okay, like having some ball or something you know to do during the labor because it seems ah. like only really bed and what else? Ah. C'est vrai, c'est vrai. Mais but que je ne vais pas rester là pour une semaine, c'est seulement quelques heures, let's hope. Donc, so maximum one day. je right? pense. Comme on ne va rester qu'une journée, max, hein, quelques heures, si tout se passe bien, comme elle le dit, euh, de nouveau, ça nous suffit. Euh, par contre, pour que la note passe de 6 à, à plus élevée, il aurait fallu qu'il y ait par exemple une baignoire, par exemple, une boule. Qu'est-ce que tu dis par This gym ball, yeah? like... Ah, like comme les les les les balles, mm. je pense orthopédiques. Yeah, or il y euh, to... a plus de plus de. Ou de... bass, you know. Bass, ok. Yeah. Une, une baignoire. Euh, là, ils font pas de, ils proposent pas de, de baignoire pour ceux qui souhaitent accoucher dans l'eau. Anything else? Regardez là, c'est sa première naissance et elle est au Mexique. Et voilà, une image parle plus que mille mots. Elle est relax, elle est en confiance, elle est bien accompagnée. On a pris le bon service, elle est entre deux bonnes mains. Donc normalement, tout devrait bien se passer. On touche du bois. Mais regardez là. Ah aussi il y a une personne. Une personne qui doit peut-être. Pour le jour de la jour J, il y a une personne qui est autorisée, en plus, du, en plus de toute l'équipe qui sera sur place. Donc euh, bah, mon épouse, plus une personne. Donc euh, bah, ce sera moi, naturellement. Voilà. La Dola. <rire> Donc, pas de doula. Adoula, ma tata. <rire> Donc, ça ira, on, on s'improvisera doula. Je vais, je vais me documenter pour voir ce qu'il est possible de faire à mon niveau pour, pour faciliter l'expérience. Bon, à savoir. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut aussi s'être préparé. Il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Mais on s'est bien trouvé de nouveau avec ma femme sens où elle a l'esprit nomade, moi aussi. Euh, au Kazakhstan, ils sont très nomades. Ils, ils ont ça dans leur, dans leur gène et, et moi, je m'y retrouve aussi beaucoup dans la mission euh, euh, perso que je développe depuis plusieurs années déjà. Euh, avant même avoir créé Refinvest. Donc euh, tout cela fait sens et on est, on est vraiment heureux de pouvoir être aussi bien accompagné. Avec le réseau qu'on a, qu a développé, les informations auxquelles on a eu accès et, euh, et que je te partage. Donc euh, n'hésite pas à t'inscrire à la lettre privée Life Invest. Je fais partir des alertes en temps réel sur des opportunités de diversification, que ce soit d'investissement, de naissance à l'étranger, de résidence à l'étranger, en Europe ou bien en Amérique. C'est dans la description ci-dessous, j'en dis pas plus, tu sais trouver les infos si tu es motivé. En tout cas, je suis content de partager ça avec toi. C'est un honneur que de parler de ces stratégies-là. Et, et si ça peut t'aider à, à débloquer certaines situations et à ajouter plus de liberté, plus d'abondance et d'opportunité dans ta vie, bah, c'est mission réussie. A plus tard pour la prochaine vidéo et belle fin de, de journée. Bon début de journée. Je ne sais pas à l'heure à laquelle tu visionnes cette vidéo.